Euh, on a cassé le loop. L'autre côté. Là ici, on casse le loop. On a un, deux. C'est peut-être intéressant. On casse ici aussi la dynamique. Très bien, très bien. Il oh. y a un David qui croit qu'il est caché. Hein. Il, il m'a vu, il s'est baissé. Genre en mode. Oups! Hein? Genre là, il s'est caché dans la voiture. Allez, ça va se mettre à courir, il va aller dans le piège là en face. Je vais aller par la gauche pour qu'il aille à droite. Voilà. Très bien. On va faire ça. Je vais l'obliger à faire le tour. Vas-y. Vas-y, va à gauche. Et il l'a pas fait. Eh ben. Je suis... dégoûté. Voilà. Ok, ok. Tu vas à gauche, très bien, très bien. Bah ben alors. Mais... Dis-donc que tu... Je suis un tueur en série, respecte-moi quand même Je suis un horrible monstre. Voilà. À tout le droit. Ça. S'il te plaît. Ouais. Oh non mais... Ok. Les deux sont là. Vous êtes les deux à être blessés, son mec. Ok. Très bien. Merci, Maras, pour le raid. <rire> c'est tellement... Ça, vous savez, c'est tellement... Merci beaucoup pour le raid. C'est vraiment adorable. C'est ça, va. Un, un. C'est non. Rien de. Ok. 1, 2. Ok. Un qui est okay. okay, là. Ah, c'est serveur pour les 28 mois. Merci infiniment. C'est qu'il y en a un là. Il va aller en face. je fais ça. Non Quelqu'un pour les deux ou pas C'est beau ça. Allez, allez. C'était juste de la frime. Hein. Ce que j'ai fait, euh, c'était vraiment juste pour <rire> impressionner. Ah, quelqu'un qui va essayer de le lever. Elle a le levé. Très bien. Elle est en face. Très bien. Il y en a un autre là. Vous savez, du coup, se soigner, c'est long. Et c'est problématique. Euh, et pas que. Ils se soignent. Je sais où est-ce qu'ils sont. Ils tombent. Je sais où est-ce qu'ils sont. Donc là, je vais aller par là. Et je vais voir. Quelqu'un va aller par là. pour Essayer d'avancer la réparation. On va voir peut-être une aura apparaître. Alors qu'ils essaie de se soigner. Ok. À gauche, il répare. Ok. Le petit burst. Ok. Et nous avons ici quelqu'un qui s'est pris le piège. Juste là. On va continuer. Juste là. Trois qui sont baissés. Elle fait le tour. Si elle fait le tour à gauche, elle se reprend le piège. Elle est partie loin. Mais de se soigner. C'est compliqué pour elle. Encore une fois, ce qui m'arrange, c'est vraiment qu'il soit... Euh oppressée. Si elle va à gauche, elle se prend le piège. Ok. Un qui s'est pris le piège et l'autre qui est tombé. Voilà. Ok. Parfait. On va lui donner un hit à elle Pour le plaisir. Parce qu'on aime ça. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être extrêmement oppressif. Donc il y a un gros ralentissement de soins Avec oulrophobie. Il y a également, et pas que. Ok. Elle est tombée. Maintenant je sais où sont les deux autres. Donc je vais aller voir celui qui est au sol. Bon, on va pas attaquer l'autre qui est décroché. Il y en a un qui m'a donné sa position. Il y en a un qui m'a totalement donné sa position. Je l'ai accroché avant... Je l'ai vu lâcher de la grenade, donc voilà, je l'ai vu accrocher, je l'ai posé, hop là. Autre m'a donné la position en euh, soignant grâce à Laura, et on sait que il y en a un qui est juste ici. Peut-être fait le tour en se cachant. Si c'est pas le cas, je vais le laisser faire décrocher. On va continuer par là. Ils sont peut-être en train de se soigner. Là, ce que je vais faire, je sais qu'ici il y a quelque chose. Je récupère le deuxième piège. Je vais pas bloquer tout là-bas. Hein. Là, on a, je crois. Ils sont en train de se soigner. Le malus, là, il est pour le soin. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait décrocher là, donc on va peut-être voir l'aura terreur, vu qu'ils se sont fait décrocher. On va voir un aura terreur à 28 mètres. Ils sont probablement un peu éloignés. Il y a quelqu'un qui est là. L'aura Terreur qui a indiqué ma présence. Parce que l'orateur a était un peu euh, étendu. Avec inquiétant. Et là ils ont forcé. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à se faire soigner. Dans la cave. Donc je suis allé. C'était extrêmement ambitieux de soigner dans la cave. L'aura est là. De l'autre personne Ouais, va chercher. On a posé le piège à la sortie, palette ou pas C'est ton moment. Merci Rogil pour les 4 mois, merci pour ton prime. Elle va vers les pièges que j'ai savamment posés et qu'elle va se prendre à 2 milliards de pourcents. Si elle fait le tour à droite. Ou à, si elle va à gauche, elle se prend le piège. Si elle fait le tour et qu'elle essaie de prendre la palette qu'elle a fait tomber, elle se prend le piège. Maintenant, je sais où est l'autre. Ok, merci pour ton prime. Lui, il va peut-être utiliser une grenade. C'est le cas, mais ça ne servait à rien. Je regarde en l'air. C'est trop visible ce qu'il a fait. Trop visible ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il il a déjà montré qu'il essayait de, de réparer, enfin de réparer. Il a déjà montré qu'il essayait de, de lâcher sa grenade. C'était extrêmement visible que ce moteur est cassé. On a un trigène là, donc c'est ce qu'on peut faire. On a une ouverture verrou. Ok, ouais. esprit piège. Piège que j'ai posé de manière euh, chirurgicale, mais pas si énervé que ça. Hein. C'était vraiment juste devant une palette. Mais c'est hop Quelqu'un autour Non. Ok. On va récupérer ça. On va ouvrir ça. On sait qu'il est pas à côté, on le sait. On le sait parce que sinon... Euh... Sinon, sinon, il aurait hurlé de plaisir. Donc on va aller continuer par là. Il est en P3, donc il va pas être abandonné. Ok. Il est en cours de réparation, donc probablement dans le coin. Ah si Ici, l'abandon. La tenter le 4%, moi je suis plus à côté, donc hop, voilà, l'autre il va abandonner. L'abandon de partie est réel. Donc en imaginant que l'autre abandonne, c'est ce qui va se passer. Il va pas se faire libérer. Voilà. Il va escompter sur la trappe. Donc euh, on va Chercher, on a la porte de sortie qui est. Au revoir, on voit. Va, on va. Des chances à ce que le trouve la trappe et j'ai pour lui. Il y en a un qui a totalement donné sa vie. Pour. On va voir, hein. C'est trop long pour moi. Il va trouver la trappe. Pince. Oh, quoi Non Ok. Ça, c'est moche. Ok. On va tout droit. Ça c'est moche, c'est moche. Non, on n'a pas entendu de mort de, de Corbeau d'AFK. Donc je vais aller là, j'ai déjà, j'ai déjà posé quoi donc Un piège là-bas. Qui était assombri à cause de mon goudron. Claudette. tu foutu tentative honteuse de s'enfuir. Voilà, soigne-toi c'est exactement où tu vas être. donne toi d'ailleurs. exactement où tu vas être. Très efficace. Sop. Voilà. Fin. Très bien, très bien. Eh bien, c'est pas désagréable. Très bon combo, dirigé sur la pression psychologique qu'on peut amener sur les personnages, à savoir la détection grâce à vocation d'infirmière, inquiétant qui augmente l'orateur, chlorophobie qui ralentit les soins dans l'orateur, et en plus, peur contagieuse qui donne une alerte. Lorsque quelqu'un tombe en, euh, euh, en état critique, les autres se mettent à créer dans l'orateur. C'est le moment des notations Dwight, euh, très cher Dwight, les cours de techno sont studieux. En revanche, évitez de soigner les plaies de la récré dans une cave humide et pleine de sang. Le risque d'infection est grand Claudette il ne sert à rien de courir. Il faut réparer à point. Jane, élève studieux pendant la moitié du trimestre, en revanche, a passé le restant des cours à se vider de son sang par terre. Merci de penser aux fonctionnaires de ménage. Jake, le sacrifice d'un bon élève ne vous permettra pas de passer à la classe supérieure. Merci de ne pas prendre de raccourci vers la mort. Elle arrivera bien assez vite à vous.